salut tout le monde c'est Winman. on est présentement dans la tente de séchage tente deux pieds par deux pieds quatre plantes suspendues là dans la tente de séchage toujours avec une humidité de 60% on essaye d'avoir 60% mon humidificateur est programmé donc on va bientôt le déclencher pour essayer d'avoir une moyenne une moyenne de 60 pour ce qui est de la température euh, on essaie d'avoir 16, j'ai eu 19.5 euh, tout le long, Là, il euh, y a eu 20, là, mais euh, j'ai eu 19.5 euh, pendant les 14 jours, donc un peu trop chaud. Il y a le triple burger là, euh, ici, euh, qui n'est pas terminé de sécher, et euh, les trois autres sont prêts, donc on va euh, commencer à trimer ça. Et puis on va voir le, le, le poids obtenu avec notre euh, lumière là, de Vipar Spectra, la XS2000. Ici on a la Vipar Spectra, la XS1000, mais présentement éteinte, là, on ne l'a pas utilisée. Euh, on va réutiliser la XS1000 pour notre tente de croissance aussitôt que le séchage est terminé. Donc, tout simplement, 14 jours, 60-60, 60, 60, 60 d'humidité, 60 Fahrenheit de température, c'est l'idéal. Euh, là, le débat. C'est quoi le débat? ben il y en a qui disent qu'il faut attendre que la branche, craque. Le vous voyez, elle craque pas du tout. Euh, pourquoi je dis qu'il y en a qui disent qu'il faut attendre le moment où est-ce que la branche craque? Mais c'est parce que moi, je... Je pense qu'il faut peut-être retirer les plantes Peut-être un, un bon 24h-48h heures, heures, juste avant. Euh, je trouve que quand ça craque. Il est trop tard. C'est un petit peu trop sec. Euh, mais là, écoutez, c'est. Je suis en train de, de, de, de me. De, de, de, de dire les, les affaires contraires là, de, de, de grandes personnes. Là, comme Remo. Euh, Remo là, dit qu'il faut attendre que ça craque. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ensuite, euh, Mr. Cannot Grow, lui aussi, il dit qu'il faut attendre que ça craque. Euh, je, je, comme je vous dis, c'est mon expérience personnelle, ça fait quand même deux ans et demi là, que je suis pousser. Euh, J'ai fait quelques grow en deux, deux ans et demi. J'ai l'impression que quand ça craque, c'est déjà trop sec. Donc faites votre propre expérience, dites-moi dans les commentaires, votre séchage, à quelle température faites-vous sécher votre cannabis Combien de jours voulez-vous avoir de séchage? 14 jours, 16 jours, 12 jours? Si on fait sécher notre cannabis en 7 jours, c'est trop rapide. Et pour ce qui est de la température et du taux d'humidité, recherchez. Écrivez-moi ça en commentaire, donc on passe au trimage immédiatement. On va commencer avec le Mendocino Animal Cookie. Alright, gang. Donc, beaucoup de travail ici. On a une plante, le Mendocino Animal Cookie. Donc, on va trimer ça. Et je vais mettre ça, là, dans mes pots maçons spécialement identifiés. Donc, on se revoit un peu plus tard avec quelques cocottes de trimé. Ciao, ciao. Alright, gang. On est avec le Mendocino Animal Cookie. Je suis très très très fier de mon Mando Chino Animal Cookie. C'est incroyable. Euh... On regarde ça ensemble. Checker ça. Après deux ans et demi là que j'ai mon permis pour faire pousser 25 plantes en médicinal, c'est ma plus belle découverte. man. Le Mando Chino Animal Cookie de Ripper Seed. Trimé à la main et non trimé à la machine. Ah! Cocotte, là, ces petites cocottes-là. -là, C'est dur, dur, dur. J'enlève en, quelques feuilles de plus, là. Mais... Euh... Ah! Il est vraiment beau, là. Je suis vraiment content. Je suis vraiment, vraiment content. La première fois, j'avais attendu... Euh... 50 jours, 49 jours. Là, j'ai attendu 55. En tout cas, je suis vraiment, vraiment content. Euh... Avant de continuer à trimer, euh, j'en fume un, là. Euh... Immédiatement. Je suis vraiment, vraiment content, man. Je te le dis. Alright, gang. On se revoit plus tard dans la vidéo. Hey, regardez ça, je sais pas si on est capable de le voir à caméra. C'est vraiment mauve, man. Ah, oh, je te dis le buzz de ce cannabis là, là. Oh, man, il est tellement bon le buzz là. Je te dis, c'est pas euh, super écrasant là, mais tu sais tu planes, là, tu tu tu te relaxes là, tu sais, là. Tu le vois le mauve, man. Ah! Oh. cest à dit même les, les, les couleurs, même les couleurs dans le cannabis, ils ont un rapport dans le buzz. Ça s'appelle les Flavonoïdes. Flavanoïdes? Flavonoïdes? Alright, je voulais juste te le montrer ça. Je roule ça, je le fume. Je suis vraiment fier. Vraiment, vraiment content. C'est incroyable. Alright, on est de retour avec le Mendo Animal Cookie. J'ai terminé de trimé. deux beaux jar, deux beaux contenants qu'on va peser immédiatement on va rajouter 2 grammes on va rajouter 2 grammes à, euh, au total car j'ai fumé 4 joints Alright, c'est ma plus belle version c'est la troisième fois que je fais, que je fais euh, pousser le Mendocino Animal Cookie. Trois fois là, le même phénotype, la même plante. et même si le curing de 30 jours n'a pas été fait, là. <rire> oh my god! Le séchage a super bien été. Dans son contenant présentement, il est à 57. Donc euh, d'humidité, on aimerait qu'il ait 60. 53 grammes plus 2 grammes, parce que j'ai fumé 4 joints. 55 grammes. Donc, on a 3 autres plantes à calculer, 3 autres plantes à trimer, pour avoir le fameux total qu'on a eu avec notre vipar spectra, là, la XS2240W de puissance. Donc, 53, on a dit 55 grammes. J'espère avoir 200 grammes. Et puis, euh, ça va être très bien. Si on peut avoir de la qualité, là, comme ce Mendochino Animal Cookie, je serai très content. Alright, je vous laisse là-dessus. On va trimer une autre plante. C'était le Mendochino Animal Cookie. Hey gang, euh, je vais vous laisser là-dessus. Écoutez, euh, on sait maintenant le Mendocino Animal Cookie. C'est ma troisième version. C'est ma meilleure, meilleure qualité. Euh, 55 grammes. Et puis, euh, dans la prochaine vidéo, on va euh, faire la même chose avec le triple burger, avec le gelato cake et un GMO Animal Cookie. Merci d'être là. Vraiment content du résultat. Et dans 30 jours, on va faire le Test du... On va fumer, on va fumer le Mendo Chino Animal Cookie. Et puis, euh, ça va être le smoke test dans 30 jours après le curing. Même si j'en fume déjà un peu, là. 58% d'humidité dans le contenant. Euh, C'est parfait, ça se fume très bien. J'adore ma version, ma troisième euh, shot, ma troisième culture de Mendo Chino Animal Cookie. Je vous laisse. Ciao, à la prochaine.